Bonjour les amis, je suis ici au marché de Santa Cruz, marché municipal donc Nuestra Señora de Africa, un des plus grands marchés de Tenerife. Donc euh, je viens faire quelques, quelques courses avant les fêtes. Euh, J'espère que vous passerez de très bonnes fêtes. Ici il fait, il fait chaud donc on est le 20 décembre. Et il fait 22 degrés ici à Santa Cruz. Donc vous voyez, si vous cherchez un endroit agréable pour passer les fêtes de fin d'année, au soleil, vous pouvez aller sur la plage ici à Tenerife, dans le sud de Tenerife. Donc je vais vous montrer un petit peu ici le, le marché de, de, de Santa Cruz, Nuestra Señora de Africa, où il y a énormément de choses. Derrière moi, c'est le marché de poissons, où il y a des beaux produits. À bientôt. On peut même faire des dégustations ici, vous voyez, il y a de très beaux produits. Vos beaux poissons bien frais qu'on peut vous, vous préparer, donc euh, si vous voulez les filets, si vous voulez en partie déjà pré -découper. tout ça c'est possible ici, donc ils vous préparent ça là-bas derrière. produit pour passer de bonnes fêtes de fin d'année. Il y a des solides pièces, hein, vraiment des, des beaux poissons. Ici on prépare des produits fumés. Si vous venez à Tenerife, euh, passer par ici, ça vaut vraiment la peine. Ici, on est dans la partie supérieure du marché, donc euh, plein de boutiques, euh, des légumes, euh, de la viande, du fromage, tout ce qu'on peut trouver euh, ici euh, dans ce marché est magnifique. Donc, euh, Je vais vous montrer un petit peu euh, les, les différentes boutiques, les beaux produits qu'on a ici, produits frais, vraiment euh, très intéressants. Donc surtout, ne manquez pas de venir ici, vous voyez, il fait, fait beau, on a un beau soleil aujourd'hui. ¿Cuál es el tipo? a saber si se está... ¿Vamos a llevar algo más? No, no, A ver si a ver No, Comme vous pouvez voir, il y a un choix de fruits et légumes assez impressionnant ici. Thank yeah. you. Para ella es un TPG más Et bien sûr, euh, les jambons euh, espagnols, donc super jambon. Vous voyez là, cette boutique, il y en a plein qui pendent au plafond. Donc des délicieux jambons. Vous voyez, un hein, 20 décembre à Tenerife, dans le nord de Tenerife, euh, 22 degrés aujourd'hui. C'est comme ça à Ténérife, C'est pas pour rien qu'on appelle euh, les îles Canaries et Tenerife en particulier l'île du printemps éternel. Donc euh, si vous cherchez un endroit pour passer les fêtes de fin d'année ou même passer l'hiver, il y a des personnes qui passent six mois de l'année ici. Donc euh, Tenerife est un endroit euh, pas très loin, 3-4 heures de la France euh, et de la Belgique. On est en Europe, on est en Espagne, euh, les taxations sont moins élevées, c'est moins cher, ça fait Maintenant, euh, plus de 24 ans que je vis ici à Tenerife et réellement, je ne regrette pas d'avoir choisi cet endroit. Donc, si vous souhaitez euh, venir vivre à Tenerife, eh bien songez à Tenerife. Si vous voulez euh, euh, acheter un bien ici à Tenerife, eh bien, je travaille également dans l'immobilier. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Euh, il y a encore moyen de trouver des, des beaux produits à des prix intéressants. Euh, et vous avez la garantie d'avoir du soleil euh, pratiquement toute l'année, euh, on va dire euh, dans le sud euh, 330 jours par an et dans le nord 300 jours par an. Et vous voyez un 20 décembre ici euh, dans le nord, euh, c'est quand même super. Voilà, j'espère que vous appréciez euh, ces petites vidéos que je vous fais sur Tenerife. Euh, quand on aime Ténérife, eh on aime partager également. Je vous dis à très bientôt, au revoir.